Hello C'est parti pour un nouveau octobre. J'ai commencé ma journée à faire un petit peu de recherche d'emploi, alors plutôt figuration, mais je suis regardée d'autres choses et puis voilà. Je pense que je refais aussi un peu mes CV, enfin j'ai fait un peu une matinée administration et voilà. Aujourd'hui je pense que je vais me faire un petit ciné solo, ça fait longtemps. Et je me dis que ce serait pas mal d'enfin rentabiliser ce pass que je paye mensuellement. Mais j'avais plus le temps à cause de ce boulot qui me prenait toute ma vie. Bref, du coup je vais probablement aller voir euh, ce film dont tout le monde parle à Everything, Everywhere, All At Once et dans mon entourage j'ai beaucoup de gens qui l'ont vraiment trouvé incroyable et il y a je pense une seule personne qui l'a pas du tout aimé et du coup ça m'a rendu curieuse hein. sinon franchement je pense que je serais pas les le de moi-même je vais peut-être aussi faire un tour au Flying Tiger de Châtelet on m'a dit qu'il y en avait un et puis bah avant ça je vais manger flying tiger au final c'est comme les magasins emma si vous connaissez c'est à peu près la même chose des prix équivalents J'y avais aidé pour les articles d'halloween parce que j'avais vu des photos sympas sur internet ben écoutez j'ai bien acheté des trucs mais rien d'halloween presque <rire> Ensuite, je suis allée faire un tour à la FNAC de Châtelet, et là, grosse surprise de voir mon bébou, Youngblood, mise en avant. Mais surtout au niveau musique, elle est incroyable parce que le rayon vinyle est absolument gigantesque. Et même au niveau CD, ils ont des genres plein de genres différents que je n'ai jamais vu. Dans d'autres FNAC, genre il y a un rayon punk, un rayon boutique industriel, et il y a aussi euh, plein d'artistes... Euh qu'on qu leur rayon que j'ai jamais vu dans d'autres Fnac et du... Donc franchement si vous êtes amateur de musique la Fnac de Châtelet c'est vraiment une grosse valeur sûre quoi. Alors j'ai pas acheté grand-chose pendant ma petite virée Fnac et Châtelet mais je suis allée le lendemain soir hein, parce que du coup là vous allez avoir un vlog top sur deux jours oui. Je suis allée à ma librairie pour chercher une commande que j'avais faite il y a plusieurs mois. Et j'ai aussi fait un petit craquage sur Amazon, je vais vous montrer et je vais vous expliquer pourquoi. Je commence par vous montrer ça déjà, parce que c'est une amie qui me l'a donné, donc c'est pas un achat, mais en fait, longue histoire, mais en gros, elle a refusé cet album en double quand elle l'a acheté, et du coup, elle m'a dit, si tu veux, je te le donne. Hihi. Sleeping With Sirens, c'est pas un groupe que j'écoute trop mais que je connais pas bien en même temps. En fait, leur premier album était assez hardcore au niveau du chant et moi j'adore la musique hard rock et tout ça. Mais j'avoue que le hardcore, quand c'est vraiment chanté tout le long pratiquement de la musique, j'y arrive pas. Et leur premier album, c'était un peu dans cet esprit-là. Ceux d'après, a priori, j'avais entendu quelques morceaux sur YouTube hein, et j'en avais bien aimé certains, c'est plus light. Et a priori, cet album ferait partie d'album light et elle m'a dit je pense que tu vas l'aimer, donc écoutez, je vais l'écouter sur Spotify vu que j'ai pas encore mon lecteur CD et puis bah voilà. <rire> Sinon de la FNAC, je n'ai ramené qu'une seule, unique chose, hein, comme on est au chômage, on va se calmer un petit peu. J'ai ramené le DVD du Champ de la Mer, voilà le film de Tom Moore des studios Cartoon Saloon, si vous, aimez, si vous avez jamais vu un de leurs films, vraiment c'est des merveilles. Le premier c'est Brendan et le secret de quel que j'ai toujours pas vu. Le second c'était celui-là. Et puis leur dernier c'est le peuple loup qui est absolument super aussi. Mais j'avoue que j'ai du mal à décider duquel je préfère entre le peuple loup et celui-là. Parce que franchement c'est deux petites merveilles. Chacune pour des raisons à la fois similaires et un peu différentes. Mais là je... il y a tellement de poésie dans cette histoire et surtout la BO est sublime et aussi les... Je pense que l'animation me souffle encore plus que dans le peuple loup alors qu'elle est déjà sublime dans le peuple loup, mais. Je sais pas, je pense que j'ai.. Un... Mon cœur, il est un petit faible pour cette histoire. Mais j'ai adoré aussi le peuple loup, en fait, je sais pas. Il faudrait que, <rire> que je revoie le peuple loup, même si je l'ai déjà vu deux fois déjà, mais. Mais je sais pas, j'arrive pas trop à me décider duquel je préfère pour l'instant. Dans mon ancienne librairie, je me suis acheté le coffret collector du tome 5 de Free Ren. Voilà, un de mes petits mangas chouchou. Shoot, shoot chouchou bien sûr, chouchou ces dernières années je vais vous montrer le tome 5 qui ressemble à ça donc là c'est la couverture normale que j'ai remis parce que j'étais pas trop fan de celle du collector pour une fois je... non je préfère celle-là et sinon on a eu le calendrier qui est assez spécial en fait c'est une boîte comme ça et en fait vous enlevez chaque mois une page et aussi une illustration que vous pouvez récupérer ensuite. En fait c'est plutôt cool parce que du coup on peut garder les illus après. Parce que moi les calendriers j'ai tendance à les jeter au combien l'illustration est belle une fois que c'est terminé. Mais là je vais pouvoir les garder. À Flying Tiger j'ai quand même craqué pour un truc d'Halloween. Il s'agit de cette petite boucle d'oreille en forme de main de squelette. Voilà, je les adore, elles sont noires, elles sont trop jolies. Bien sûr ça ne donnera rien comme ça mais bref voilà. J'adore C'est pas que pour Halloween, pour moi c'est grave un accessoire de la vie de tous les jours. <rire> j'ai acheté des chaussettes LGBT. <rire> J'avais vu pas mal de monde sur Paris en avoir et je me demandais trop d'où elles venaient. Donc je sais pas si c'est celle là exactement, mais du coup moi j'en voulais trop aussi. Et j'en ai enfin trouvé, voilà, 3 euros d'ailleurs. 3 euros aussi les boucles d'oreilles il me semble. Et pour 4 euros, j'ai trouvé mon agenda pour l'année prochaine, 2023, voilà. Il n'est pas spécialement magnifique, mais franchement, 4 euros. Il est fait d'une manière qui convient plus poil à ce que j'en fais moi des agendas. Il y a même une wishlist au début, c'est trop cool je trouve. Il y a un calendrier et les journaliers, les semaines, elles ressemblent à ça. Donc moi ça me suffit amplement parce que j'ai tendance à marquer si je dois faire un truc l'heure et la date. Mais vous savez, sur les grands seminiers comme celui que j'ai là, c'est qu'il y a des créneaux horaires, mais moi je respecte jamais, ça me saoule. Je marque là il y a de la place quoi. Et en plus à la fin on peut on peut prendre des notes, donc ça c'est parfait, franchement, j'en demandais pas plus. En plus à chaque page il y a un rappel des jours et des semaines où on est, et ça c'est bien, enfin j'adore vraiment cet agenda, il est simple mais terriblement efficace. Donc franchement, je suis trop contente. En plus il est petit, il ne prend pas de place. Du coup, je me suis mélangée, mais en plus du free -ren dans mon ancienne librairie, j'ai acheté le nouveau Tokyo Miu Miu, Tokyo Miu Miu Retourne, qui a un peu pris l'eau, j'ai l'impression, à cause de mon parapluie. Ah oui, il est très coloré, très chou. Niveau dessin, bon, ça a été fait plusieurs années après la fin de la première série, et le style graphique est totalement différent. Voilà, si vous connaissez la série d'origine, vous vous dites « Wouah !» Ouais, c'est beaucoup plus moderne, et aussi beaucoup plus noir, et beaucoup plus épais. Moi, j'avoue que je préfère le style de, de l'ancienne série. Mais après, bon, c'est normal que son trait a évolué en, en une dizaine d'années. Et en plus, la dessinatrice de la série est décédée. Donc, elle repose en paix. Écoutez, hein, et je ne sais pas du tout s'il y aura une suite à ce volume. En tout cas, il n'y a pas de numéro d'indiqué. Je pense que c'était juste un petit one-shot comme ça. Pour coller un peu avec la nouvelle série peut-être. Ou faire une transition, je ne sais pas. Entre l'ancienne et la nouvelle. Mais voilà. Et sinon, mon gros craquage d'Amazon. Alors, mise en contexte. Avec ma chère voisine Coanine, on a revu un film qu'on aime bien toutes les deux. Enfin, elle, je crois qu'elle l'aime bien. Moi, je suis grosse fan. <rire> Il s'agit de The Mortal Instrument. Le film avec Lily Collins et Jamie Campbell-Bower. Aka, mon gros gros gros crush depuis que j'ai vu le film en co 2013 peut-être. Je suis amoureuse de ce mec. <rire> c'est une des raisons pour lesquelles j'adore ce film et aussi je croche un peu sur les Collins aussi, voilà, je croche sur les deux, tout va bien. Et sinon j'adore, mais j'adore l'univers de The Mortal Instruments, je sais pas si vous connaissez, alors ne vous fiez pas à la série Shadowhunter, s'il vous plaît. <rire> vous pouvez vous y fier seulement pour les personnages de Alec, Isabelle, euh, Simon, même si je préfère le Simon du film et euh, Magnus, le sorcier. Voilà. Cet univers, je l'adore aussi bien pour son esthétique que l'histoire qu'a créée Cassandra Claire derrière. Avec l'ange raziel, la coupe mortelle qu'a créée les chasseurs d'ombre et tout ça. Enfin, vraiment, c'est passionnant. Les espèces de runes qui peuvent se dessiner dessus pour avoir des pouvoirs. Ils ont des looks un peu de motard gothique, contemporain. Enfin, moi j'adore. <rire> c'est trop mon esthétique, en fait. Et j'aime trop cette série. Enfin bref. Du coup, j'ai fait un craquage sur Amazon parce que... Revoir le film, ça m'a donné envie de relire les bouquins. Problème, les bouquins sont chez mes parents. <rire> Sauf qu'il s'avère que depuis plusieurs années, me fait de l'œil un certain coffret des romans de Mortain Instruments, en VO qui est absolument sublime, avec une frise sur le côté et tout. Et là, sur Amazon, je suis allée voir par juste curiosité, et il était ce coffret en vente à 30 euros, alors que de base, il coûtait 60 euros. Genre, coffret, moitié prix Ok, je prends <rire> donc je suis faible oui mais j'ai enfin ce coffret qui me fait mais je vous dis ça fait vraiment des années que je rêve limite de l'avoir il ressemble à ça voilà maintenant vous comprenez mieux pourquoi je le voulais vous avez la frise avec chacun des personnages c'est juste trop trop beau et au delà de ça le coffret en lui même et les couvertures sont trop belles aussi Là, je vous montre le coffret qui a un poil abîmé là-haut, mais ça va, moi, je suis pas une collectionneuse. En plus, je l'ai eu à moitié prix, donc bon. City of Bones ressemble à ça. Le tome de City of Ashes ressemble à ça. D'ailleurs, je vous mettrai vite fait en capture d'écran, mais j'ai fait des photos en 2018 inspirées de The Mortal Instruments et je m'étais cosplayée en Clary. <rire> J'adore, voilà. Tome 3 avec Simon sur la couverture. City of Glass... Ensuite, City of Fallen Angels, avec Isabelle. City of Lost Souls, je pense que les tomes 5 et 6, c'est ceux que j'aime le moins dans la saga, avec Alec sur la couverture. Et enfin, City of Heavenly Fire, avec en couverture, je me pose la question, est-ce que c'est Jace ou est-ce que c'est Sébastien Sachant que de mémoire, Sébastien n'a pas cette couleur de cheveux, mais vous-même, vous savez... Je suis plus très sûre de la fin vu que je l'ai lu qu'une seule fois et que je l'ai pas relu depuis. Donc j'arrive pas à savoir c'est quel perso. <rire> et c'est pas tout, puisque dans le coffret il y avait un septième livre qui n'est autre que le codex des chasseurs d'ombre que vraiment j'ai pris parce que je suis fan de cette saga et que c'était fun, voilà, ça ressemble à ça à l'intérieur. C'est vraiment un guide sur l'univers des chasseurs d'ombres leurs credos, leurs lois et tout, leurs runes aussi comme vous pouvez le voir. Et je l'ai vraiment pris pour le côté fangirl parce que sinon je l'ai déjà lu en numérique et bon, ça apporte pas des masses à moins d'être fan quoi. Oh mais regardez comme c'est joli il existait un coffret avec juste les 6 livres sans ce, celui-là, et franchement, il y avait juste 2 euros de différence entre les deux. Donc je me suis dit, pour 2 euros, allez Donc voilà, je suis trop contente D'ailleurs, sachez qu'il existe des graphiques Novels de Martin Instruments, peut-être que vous les connaissez déjà, mais peut-être que ce que vous ne savez pas, c'est qu'ils sortent enfin en français, en fin d'année. Et là, je crois que c'est fin octobre en même. Mais j'ai trop hâte, je vais me ruer dessus les gars, en plus j'aime beaucoup le style graphique de la dessinatrice, donc vraiment. Et autre bonne nouvelle, ça c'est grâce à koaline que je le sais, mais enfin, la saga principale de Mental Instrument va sortir en poche, ça y est non parce que toutes les autres séries de Cassandra Claire dans le même univers, là la princesse mécanique, machin bidule, c'est sorti en poche. Mais la série principale c'est la seule qui est jamais sortie en poche. Et là j'ai vu qu'en janvier 2023 ils allaient sortir le Thomas en format poche, donc clairement je vais les racheter. <rire> même si j'ai déjà en VO et en grand format, mais les grands formats je les lâche chez mes parents et comme ça j'aurai les formats poche à Paris en français avec moi. Bref, c'était la minute The Mortal Instruments. Désolée de vous avoir embêté avec ça. C'est pas une saga parfaite, hein. franchement, il euh, y a des petits défauts. Hein. Moi, je vous l'ai dit, le tome 5 et 6, euh... franchement, j'étais pas très très fan, c'était un peu too much. Jace devient chiant en plus à la fin. Mais franchement, j'aime tellement l'univers. Et j'aime aussi beaucoup les personnages, même s'ils ne sont pas tous parfaits. Mais Jace, Clary, Simon, Isabelle, Max, euh, mon sang, ma veine, quoi, en fait. J'ai oublié Maya et Luc aussi que j'aime beaucoup, enfin bref. Pour les achats, je vous ai tout montré, je vais finir ce vlog Tobre du jour en vous parlant du coup de Everything Everywhere au latin, ce que je suis allée voir comme je vous l'ai dit. Et ben écoutez, c'est pas un mauvais film du tout pour le genre en tout cas. Franchement, ça fonctionne, il y a dans l'absurde parce que c'est quand même un film sacrément absurde, on va pas se mentir, mais c'est pas un absurde qui est mal fait, il y a un certain sens à l'histoire. C'est un film qui est bien construit, qui a une esthétique vachement sympa. Enfin, est... Les acteurs aussi étaient vraiment bien. Franchement, c'est pas un mauvais film, mais par contre, c'est pas mon genre de film. C'est-à-dire que moi, je suis pas très sensible à ce genre de cinéma. J'ai toujours eu du mal, même en littérature d'ailleurs, avec l'absurde. Ça me parle vraiment pas, ou alors seulement dans quelques rares cas. Et là, bah bon, j'ai pas passé un mauvais moment, mais est-ce que j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à voir ce film Pas spécialement non plus. Est-ce que je suis restée un peu à l'extérieur Oui. Est-ce que je le reverrai Je pense que je pourrais le revoir. Mais vraiment, euh, je sais pas, une, une fois tous les deux ans, hein, voilà, c'est pas un film que je reverrai tout le temps. En plus, il est long. <rire> Et c'est pas un film pour lequel j'ai une affection particulière, mais... En soi, si je mets ça de côté, c'est pas un mauvais film. Si vraiment vous voulez avoir un film qui est un peu émouvant, mais surtout sacrément déluré, qui ne ressemble à rien d'autre, original, dans tout ce qui met en œuvre, et complètement barré, ce film il est à la limite, vous savez, de ce qui caractérise le génie ou la grosse connerie absurde. C'est vraiment l'entre-deux, tu n'arrives pas à savoir si c'est l'un ou l'autre. Dans la salle, honnêtement, il y a beaucoup de personnes adultes, je tiens à dire, parce que c'est pas un film pour les enfants, attention, qui ont éclaté de rire, mais genre vraiment à beaucoup de moments, j'entendais, pourtant j'avais mes boules caisses, donc c'est pour vous dire. Donc voilà, euh, je comprends que des gens l'aient aimé, moi c'est pas mon genre de cinéma comme je vous l'ai dit, donc c'est pas un coup de cœur je trouve pas que ce soit un chef d'oeuvre... Peut-être dans le genre, mais j'ai pas assez de références ça, pour comparer. C'était quand même pas un mauvais film, mais voilà, je me suis pas fait chier non plus. Euh, j'ai senti quelques longueurs, mais, mais c'était quand même bien, bien monté, bien trouvé. Ben, bref, vous avez compris. Et sinon, rien à voir, mais j'ai commencé la série Vampire Academy. Alors, j'avais vu le film Vampire Academy il y a plusieurs années, que j'avais mmh, pas trop aimé. Vraiment, j'avais trouvé ça un peu nanar teen comédie des années 2000 ou 2010, les acteurs étaient pas mauvais de mémoire mais les personnages et tout Ah, ça m'a fait grincer des dents même alors qu'à l'époque j'étais ado j'ai trouvé ça trop, genre trop ado dans le mauvais sens du terme, <rire> j'ai pas lu les livres donc je peux pas comparer que ce soit par rapport au film ou à la série mais en tout cas la série pour l'instant j'aime bien je suis grave à fond dedans même si les fans du livre seront peut-être un peu en PLS, parce qu'a priori, la série commence par la fin du tome 6. <rire> et en fait, du coup, je sais pas comment ils vont faire, mais je pense qu'ils vont prendre les éléments des livres et peut-être les pas les raconter dans le même ordre que c'est raconté dans les livres, enfin je sais pas trop. Je peux pas vous en parler vu que je les ai pas lus, mais je sais que c'est pas fidèle pour l'instant. <rire> Après, j'aime beaucoup les personnages pour l'instant, que ce soit Rose, Dimitri, qui sont assez intrigants. Mais j'ai une petite préférence pour Lisa et Christian, pour le moment. Même s'il si paraît que le Christian de la série n'est pas tout à fait le même que dans le livre, niveau caractère. Et j'aime bien aussi Michael et Sonia, qui sont trop mignons. Donc franchement, pour l'instant, je prends du plaisir à voir la série parce que j'aime bien mes persos. J'ai hâte de voir un peu les affinités et tout ça évoluer. Niveau effets spéciaux et tout ça... Ouais c'est une chatte, c'est une bof. Mais, niveau esthétique et visuel, c'est pas si mal, je trouve. Ça immerge bien dans l'univers et l'atmosphère, et on a ce côté un peu Gossip Girl, mais version vampire, un univers un peu BCBG, tout ça, avec les, les castes sociales et tout. C'est plutôt pas mal si on aime ce genre de trucs. Donc, il y a un côté un peu intrigue de cours et tout ça qui s'installe, et moi ça me plaît bien, écoutez. Par contre, je ressens pas trop le côté académie. Enfin, ils sont dans une académie, mais j'ai jamais trop l'impression d'être vraiment dans une école ou un truc. Enfin, je sais pas, il manque des petits éléments, je pense, pour me faire vraiment ressentir ça. Mais sinon, dans l'idée, ils sont quand même à l'académie. J'arrête ici mes blabla, je vous laisse, et puis écoutez, je pense qu'on se retrouve pour le prochain vlog-octobre. Gros bisous, salut! Quoi de mieux qu'un bon petit buffet asiatique pour conclure cette journée <rire> Allez, bonne soirée à vous